Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist où nous poursuivons aujourd'hui ma série sur le football suisse par une analyse d'un un jeune joueur du FC Singal et ce n'est ni Stergiu, ni Majlika, ni Fazliji, ni Julian von Moos qui sont aussi tous jeunes et vraiment intéressants puisque c'est bien le latéral gauche Isaac Schmidt qui va être analysé avec, euh, avec plus de vidéos et moins de texte que, que d'habitude. Formé au Lausanne Sport, où il jouait jusqu'à l'été passé, surtout en tant que latéral droit, son transfert chez les brodeurs a signifié un repositionnement sur le flanc gauche, côté qui, euh, comme nous allons maintenant le voir, lui offre la possibilité de rentrer dans l'axe avec son pied fort, le pied droit, et c'est vraiment euh, ce qu'il caractérise. Ici, comme souvent, euh, Schmidt va se tourner très vite vers l'intérieur, évitant ainsi Ardon Yachary, avant de jouer rapidement le ballon dans la surface. Comme le jeune Lucernois restera très proche de, de lui au moment de sa passe, Schmidt va directement se rendre disponible en se projetant dans la surface, quelque chose qui fait aussi euh, souvent et, et vraiment très bien. Aussi rapide, ce n'est donc pas surprenant de voir le, le joueur de 22 ans faire progresser euh, son, son équipe en traversant les, les lignes adverses avec le ballon. Ici, il va, il va passer au milieu d'un intervalle. Ce courage pour prendre des risques est justement nécessaire pour chercher la verticalité tant souhaitée par l'entraîneur Peter Zeidler, qui a réussi à faire grandir le FCSG ces, ces dernières années à travers ce, ce jeu direct. Ici, les trois attaquants se trouvent dans la même zone, vers où il faut justement essayer d'amener le, le ballon, plutôt que d'effectuer une passe facile vers Görtler. Euh, en effet, ce, ce dernier risque d'être directement mis sous pression par, euh, par Ousmane Dumbia, qui, qui est réputé euh, pour cela, euh, comme, expliqué, euh, comme déjà expliqué dans ma vidéo sur l'EFT Zurich. Si bien que Gertler serait sûrement contraint de jouer derrière ou, ou vers l'autre côté, où il n'y a absolument aucun attaquant singalois. Isaac Schmitt va donc bien faire en, en rentrant vers l'intérieur pour jouer vers un attaquant, si bien que la passe de secours vers, vers Gertler ne, ne sera pas utilisée. Et Schmidt va, va à nouveau directement se projeter vers l'avant après sa passe pour aider les attaquants en, en sortant de cette zone de cette zone encombrée. Voilà, maintenant. Veuillez adopter... Euh, oh, pardon, je me suis trompé. Isaac Schmidt, c'est cependant aussi effacer ses, ses adversaires en longeant la, la ligne de touche, que ce soit donc d'abord en, en attirant vers soi un adversaire ou, ou par une autre feinte que l'on retrouvera dans la deuxième suivi, séquence suivante. Mais d'abord cette feinte là, voilà. Puis la deuxième. C'est des feintes qu'on qu voit souvent le faire. En phase défensive, Schmidt est, est également synonyme de verticalité et ce pour le plus grand plaisir de Peter Zeidler qui affirme que très souvent à la perte de balle, il vaut mieux sprinter vers l'avant plutôt que de faire 50 mètres dans l'autre sens car l'automatisme devrait être de récupérer le ballon le plus vite possible. Ce n'est donc pas étonnant de voir ici l'équipe d'Ostschweiz en, en train de, de presser tout de suite très haut l'adversaire un comportement appelé « fall checking euh, » en anglais mais comme Guillemenot a déjà commencé sa course vers le défenseur droit du FCZ, Boran euh, Bo, Bora Vesevic va pouvoir échapper de sa couverture par l'ombre, euh, qu'on appelle cover shadow en, en anglais, en, en rentrant vers l'intérieur. Et donc Isaac Schmidt va, va très bien réagir en, en sprintant sur le Zurichois, transformant ainsi la situation euh, en, une, en une attaque dangereuse. Ça va vraiment aller très vite. Voilà. Parfaitement adapté à cet automatisme du défendre en, en avançant, l'ancien du LS l'applique également à, à merveille lors des, des autres phases défensives, comme ici euh, au, au contre-pressing, Gegenpressing en allemand. C'est pourtant bien défensivement que, que le jeune vaudois doit s'améliorer le, le, le plus, puisque les adversaires de Saint-Gall ont pu quelquefois profiter d'un manque de. De prise d'information de sa part dans le dernier tiers, comme ici face à face à Lucerne. Car même si Gimeno va laisser Dreg libre de, de tout marquage, Schmitt aurait pu le remarquer s'il s'était positionné derrière le derrière son joueur adverse direct, euh, avec l'orientation corporelle idéale que, que représente donc ce, le trait orange dessiné. Des ben, il aurait ainsi pu voir en, en même temps en fait le, le ballon et euh, la course de Draeger, le ballon il est donc, euh, il est donc euh, sur le point d'être euh, envoyé dans la surface Là, on, on, peut, on peut le confondre avec la chaussure d'un joueur du Cernois vous allez vite voir le centre, voilà, il aurait pu voir les deux Veillé adopter une meilleure euh, orientation l'aiderait cependant aussi dans les phases avec ballon où se tourner davantage vers l'avant lui, lui permettrait de ne pas se faire surprendre par le pressing d'un adversaire venant dans son dos lorsqu'il s'apprête à, à recevoir le ballon sur son côté. Car sans tourner la tête comme, comme dans cette dernière situation, il n'aperçoit sûrement pas les joueurs se trouvant dans la zone rouge euh, assurée. S'aligner sur la ligne dessinée en orange lui aurait aussi fait gagner du temps au moment de, de recevoir la passe car il n'aurait pas eu besoin de se tourner autant, surtout que le ballon n'allait vraisemblablement pas arriver derrière lui en, en raison de la présence des, des deux Zurichois mis en évidence. Ajouter à une utilisation plus fréquente de son pied gauche lors, euh, lorsque la situation l'exige, améliorer ces quelques détails ferait d'Isaac Schmitt un, un latéral gauche sans défaut et, et avec beaucoup de qualité.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 Beaucoup plus que tu ne le crois. Ciao, ciao